son père, Claude Ballerjean, graphiste, affichiste indépendant des années 70 à 2000. Euh, n'hésitez pas à, à venir regarder le film si, si vous êtes euh, sur le côté, n'hésitez pas à vous rapprocher. Euh, donc on va, va projeter le film et puis on aura ensuite l'occasion d'échanger avec Julien Ballerjean qui, qui est ici. Et... Euh, en fait, ce, ce film est projeté dans le cadre de l'exposition euh, à l'affiche, Global Argent à l'affiche, organisée par la contemporaine euh, jusqu'au mois de mars 2023. À tout à On va surtout laisser la parole à Julien, mais juste dire un, un mot que ben, la contemporaine, donc vous l'aurez compris, en ce moment, il y a l'exposition qui est consacrée à, à Claude Bayarjon, dans laquelle on retrouve hein, la plupart des images qu'on voit à l'écran, de, des images qu'il montre de ses travaux. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas à venir voir. Et, euh, et ben, on est très content euh, d'avoir pu travailler avec Julien euh, pour, euh, pour préparer l'expo, puisque l'expo a pu se faire grâce à un don que nous a fait la, la famille de Claude bayer et, euh, et on est très heureux aussi qu'il nous ait accordé de présenter le film dans le cadre de l'exposition. voilà Mais aujourd'hui, c'est beaucoup centré sur le film et pas sur l'expo, donc on va laisser parler Julien et, et les questions de la salle. Ben, Je vous remercie euh, d'être venu euh, pour voir le film. Euh, c'est un peu spécial pour moi d'en parler parce que euh, euh, C'est un film sur mon père, donc je ne peux pas vraiment parler à sa place, ni, euh, ni même expliciter sa pensée, euh, même si je le connais très bien, et je sais ce qu'il aurait pu peut-être dire, mais voilà. Donc euh, C'était un, un film un peu spécial à faire, parce que mon père, quand j'ai réalisé ce film, était atteint d'une maladie incurable, on le savait qu'il lui restait peu de temps à vivre, et du coup, euh, euh, voilà. je me suis dit qu'il fallait garder une trace, et... Euh, et ça a, donné, euh, ça a donné ce film qui a été fait un petit peu dans l'urgence de, de cette situation. Euh, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, bah, il n'est plus là depuis cinq ans. Euh, il y a son exposition. Euh, évidemment, j'aurais aimé qu'il ait à la fois voix son exposition et ce film. Euh, mais voilà, maintenant, c'est passé euh, dans les mains du public. Et, et voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous réponds. <rire> Voilà. des Questions particulières. Non, un petit détail, mais il parle de. Il intervient sur. Enfin... Euh, à un moment, il... donc votre votre père euh, intervient en parlant de là qui est devenu la vedette. C'est-à-dire qu'on... Qu'est-ce qu'il entendait par là en, fait, en clair, lui avait euh, travaillé pour le Parti Socialiste bien en amont, et finalement les fruits ont été, auraient été récupérés par euh, ces gays-là. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu la petite histoire et la grande histoire, c'est-à-dire que c'est un peu révélateur aussi d'un mouvement de l'époque qui, qui, qui a basculé du graphisme d'auteur et de la communication d'auteur à, à une communication plus institutionnelle, euh, à plus grande échelle. Donc il est vraiment sur cette charnière, c'est-à-dire qu'effectivement quand il fait les campagnes en 81, il y a un côté euh, un peu fait à la maison, euh, en direct avec le parti, et dès que le parti prend une dimension nationale, on se tourne vers les agences de communication naissantes, euh, comme Avas, etc., qui était en l'occurrence dirigées par Seguela. Par et euh, c'est vrai que du coup, du jour au lendemain, ils ont euh, voilà, changé leur, leur fusil d'épaule, et, euh, et mon père a pu regretter peut-être que le Parti Socialiste lui ait jamais renvoyé la balle. Bon, voilà. Mais en même temps, c'était un mouvement de l'histoire. Euh, je ne pense pas qu'il qu se serait senti heureux de, de, de continuer dans un contexte d'idées qui n'étaient plus les mêmes et euh, dans un contexte de communication qui n'étaient plus les mêmes. Voilà. Oui, Bonjour. Merci. Juste toujours sur ces affiches au moment du Parti Socialiste, c'était des affiches par rapport à des thématiques ou des affiches de campagne électorale ou des... enfin, à, quel, à quel contexte sont sorties ces affiches et tout ce travail -ce que, voilà. Alors, euh, bon, moi je ne suis pas spécialiste hein, de, de, de, de, de mon père. <rire> Mais euh, de ce que je peux euh, en savoir, en à nuit, je pense que même Joseph pourrait me répondre, je crois qu'il a commencé, donc, comme on le dit dans le film, à très, dans, pour le Parti socialiste dans les années 70, donc quand même largement en amont de la campagne de 81. Et il a dû faire sans doute beaucoup d'affiches militantes euh, qui avaient vocation à être collées dans la rue par les militants. Et donc, comme le Parti socialiste n'était pas au pouvoir, j'imagine que euh, c'était des thèmes que souhaitait euh, bah, mettre en avant le Parti socialiste pour euh, se faire connaître du grand public et s'opposer à la droite qui était au pouvoir non, ce n'étaient pas des affiches de campagne. C'est ce pas des affiches où on retrouve le candidat tel, voter machin. C'est des affiches vraiment thématiques sur le logement, sur l'égalité homme-femme, sur l'environnement. Puisque bon, tu montres cette affiche dans le film. C'est la première affiche qu'il fait pour le Parti Socialiste. Et c'est pas le Parti Socialiste qui va le chercher. C'est ça, il l'explique. Je ne crois pas dans ton film, mais dans différents entretiens, c'est lui qui se rend au siège du Parti Socialiste avec un projet d'affiche. La vie chère, un coupable, le capital, un complice, le pouvoir. Et c'est cette affiche qu'il propose et qui lui est pris par Joseph Daniel, qui est alors responsable de la propagande du Parti Socialiste. On est encore à une époque où on parle de propagande. Et d'ailleurs, en 80 ce même Joseph Daniel n'est plus responsable de la propagande, mais de la communication. Ce qui montre aussi ce changement d'air que tu évoquais. En fait, il faudrait que je demande une précision là-dessus à, à ma mère, parce que ce n'est pas la première fois que la question se pose de comment ils se sont rencontrés, lui et le Parti Socialiste, mais il se trouve qu'à l'époque, elle était militante, était, elle était dans les cellules, et voilà, moi, je ne serais pas étonné que ce soit elle qui l'ait introduit. D'accord. Il faudrait que je lui pose la question, parce que c'est vrai que ça fait deux, trois fois qu'on me pose la question. Ça, moi, ça ne m'étonnerait pas, mais... Euh, oui, nous on a la version du commanditaire, puisque pour l'exposition, ouais. on a rencontré Joseph Daniel et c'est lui qui évoque cette rencontre avec ton père. Lui-même, justement, j'en parlais avec lui. Il ne sait pas comment la rencontre entre le Parti Socialiste et mon père s'est finalement opérée. Mm -hmm. euh, il il m'a juste dit qu'ils avaient eu un coup de cœur pour cette affiche et que du coup ils avaient continué mm -hmm. à rouler avec lui. Mais à l'origine, c'est, je pense, bien possible que ce soit ma mère qui l'ait euh, introduit. Et sur la relation aux agences, il lui-même, bon, euh, lui ne voulait pas travailler avec les agences et en même temps les agences n'auraient pas euh, voulu travailler avec lui. Ouais. ouais, ouais, ça aurait été de toute façon euh, euh, été euh, incompatible. Euh, voilà, je pense que c'est pour ça qu'après il s'est tourné vers euh, des, des, des mairies plutôt communistes ou des municipalités communistes. Mais euh, ou des organismes culturels, mais euh, non, effectivement, il y avait ce goût de la liberté qui fait que, de toute façon, euh, s'il y avait un encadrement idéologique euh, trop fort, je pense que ça n'aurait pas pu coller. Mm -hmm. mm. C'est très symptomatique d'une époque, en fait, c'est que l'œuvre de Claude Bayargent est symptomatique de cette période où les partis politiques euh, faisaient encore appel à des graphistes indépendants qui ne travaillaient pas pour des agences de com ou de publicité. Euh, qui travaillaient en indépendant et qui tenaient à rester indépendants, euh, euh, soit individuellement, soit en collectif. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif Grappus, par exemple, qui a beaucoup travaillé pour le, pour le PC ou pour la CGT euh, dans ces mêmes années et plus tard. Et euh, on voit bien que euh, 80 et les années 80, dans leur ensemble, constituent le moment de bascule où on, les partis cessent de s'adresser aux graphistes indépendants pour s'adresser uniquement aux agences. Alors qu'avant, à l'époque où Claude travaillait pour, pour le PS, il travaillait aussi avec des agences, mais pour les campagnes électorales. Et il travaillait avec des graphistes indépendants pour les campagnes thématiques qui leur permettaient de développer leur, bah, leur politique, en fait, hein, de, voilà, de, de s'opposer à la droite qui était au pouvoir, de, de mettre en avant ce qu'ils voulaient changer dans la société, etc. Donc c'est vraiment un moment charnière, en fait. C'est pour ça aussi que, enfin, que, en tout cas, nous, à la contemporaine, que ça nous intéressait beaucoup aussi, il y a la qualité, bien entendu, des images qui sont très fortes et qui passent le temps, puisque c'est aussi un des... Là où on voit que c'est une œuvre artistique, c'est que au delà de la commande même, du sujet pour lequel on l'a commandé, bah, la fiche, elle reste euh, très percutante et très pertinente euh, 30, 40, 50 ans après, parce qu'elle a une valeur esthétique importante. et euh, voilà, Mais elle témoigne aussi d'une période. Et puis pour revenir à la première question, il y a aussi... Euh je pense qu'il exprimait aussi une déception sur l'abandon de certains idéaux, parce que je pense que tant que la gauche n'était pas au pouvoir, ils avaient généré un espoir, et je crois sincèrement, pour avoir parlé avec les protagonistes de cette époque, que les gens y croyaient, quoi. les gens croyaient réellement, encore dans le fait que la gauche puisse être vraiment une gauche qui change les choses, et je pense qu'il exprime aussi une désillusion que son ami aussi dans le film Relais, euh, et donc il y a aussi cette transition-là, quoi. Du, du fait que quand la gauche est, arrive au pouvoir, euh, forcément, elle euh, perd un petit peu de son... sans doute de son de sa critique de la société, parce que, euh, voilà, par, le, par la force des choses, mais il euh, y a aussi, pour revenir sur les transitions, une transition entre un monde argentique et un monde numérique, qu'il exprime aussi dans le film, et c'est vrai que ça, c'est un témoin de l'époque, puisqu'il a été un des derniers des Mohicans à, à utiliser euh, des ciseaux, de la colle... Euh, et du papier, et que maintenant, euh, c'est un métier qui a disparu. Quoi. Les graphistes sont tous euh, en numérique, même si on a beaucoup qui viennent du dessin et qui, qui euh, quand même, organisent une espèce de bidouille analogique avant de, de, de finaliser en numérique. Mais c'est vrai que là aussi, il y a un changement d'époque euh, qui dépasse, bien sûr, euh, le cadre du, du graphisme et de l'image, qui est de, de, de, un monde qui va de l'analogique euh, euh, qui est un monde qui, <coughs> qui accorde une... Une certaine force aux traces, à la preuve, euh, à un monde numérique qui, qui, qui davantage raconte le monde plus qu qu'il le montre. Tu peux d'ailleurs nous parler de la transition de ton père vers le numérique Comment il s'est opéré Il enfin, ne bah, s'est pas vraiment opéré en fait. Euh, il a toujours été très critique, même, je pense euh, over critique, euh, je sais pas comment dire. Ça. C'est-à-dire qu'il a, a, il a, il, a, il, a, il a un peu adopté cette attitude que certaines personnes adoptent par rapport à un progrès auquel, ils, ils, voilà, ils n'ont pas été habitués. C'est vrai que, voilà, je pense qu'il a, il a, il a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain euh, parce qu'il peut y avoir, à mon sens, de, de, de bonnes choses qui sont venues avec le numérique. Mais c'est vrai que euh, je pense qu'il a voulu tenir bon sur des. Voilà, sur des choses qui fonctionnent et qui fonctionnaient depuis longtemps. Et euh, il s'y est mis que très tard par la force des choses pour des questions de moyens. Voilà. Et euh, quel était son rapport à... à à toi le filmant, enfin, au film que tu voulais faire sur lui Est-ce que... Parce qu'il a... Bon, évidemment, il y a votre relation à vous qui fait que... Enfin, ce qui est visible aussi à l'image, qui fait qu'il est à l'aise et tout ça. Mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui était, euh, je sais pas, naturel pour lui où il a, Dont il avait envie de témoigner de sa pratique et tout ça euh, ben, En fait, j'ai été très surpris parce que... Ben, L'idée, elle n'est pas venue de lui ni de moi. C'est un, un ami de mon père qui m'a invité à faire ce film. Et moi, j'ai été vraiment euh, surpris qu'il joue aussi bien le jeu. Et, euh, et en même temps, non, parce que je sais que c'est un, un grand conteur d'histoires, je le vois devant ses amis, euh, c'est toujours... Euh, il aime bien attirer l'attention à lui, euh, raconter des histoires, Alors, Il aime bien faire rigoler les gens, donc il, a, il sait se mettre en scène dans la vie de tous les jours, euh, en face d'amis de, de, ou de professionnels. Et donc finalement, c'était pas si surprenant, mais tout de même, euh, l'image, c'est un métier, et, et c'est vrai que là, il habite l'image, il habite le cadre, euh, il en joue. Et pour quelqu'un qui n'a jamais été filmé, c'était quand même une, une bonne surprise pour la trace qu'il nous laisse, pour le, la qualité du film et, et la clarté de sa parole. Quoi. Voilà. Je pense qu'aussi, sans doute, euh, euh, ce qui transpire un peu euh, est peut-être une des raisons pour lesquelles il a, il a, il a sans doute cherché à... À synthétiser sa pensée, c'est qu'il savait lui-même qu'il était euh, en train de mourir et que du coup, euh, les paroles qu'il allait euh, délivrer euh, avaient peut-être plus de, de, de poids euh, que si c'était pas le cas, que c'était un peu les, les dernières paroles. Et puis, euh, donc je pense qu'il a réussi à prendre euh, ce projet avec euh, à la fois de la gravité et euh, de la lucidité, euh, du courage. Euh, et euh, bon, la légèreté, ça se sent pas trop, euh, mais pourtant c'était quelqu'un de très déconnant, mais, euh, mais non, le, le, le, le, la, la mise en place de ce rapport, elle a été euh, complètement naturelle et elle a été vraiment un très bon client, très partant. Hein. Voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a pu partager ensemble euh, euh, artistiquement euh, et qui nous a rapprochés aussi dans un moment où c'était pas forcément euh, évident de D'avoir les mots, euh, ça a été une certaine façon de, de, de, de communiquer, de, de, de, se, de se passer le relais, d'aborder les choses euh, qui peut-être pas été euh, simple à aborder euh, de façon privée. Voilà. Sur combien de temps à peu près tu l'as filmé <rire> En fait, c'était assez court. J'ai filmé pendant euh, cinq ou six jours. Voilà cinq ou six jours euh, sur un an finalement ça paraît très peu c'était bon c'était des moments clés quand il avait une exposition une apparition publique ou euh, quelques instants euh, euh, privés euh, qu'on avait ensemble euh, à la campagne euh, notamment quand j'y suis allé avec mes enfants mais euh, mais bon voilà c'était un moment où c'était pas non plus évident euh, de filmer pour moi euh, J'étais assez meurtri par, ce, par le, le fait qu'il soit malade. Et, euh, et euh, ben, j'ai un peu dû me forcer à le faire ce film quand même. Mais peut-être que ça contribue, enfin, le fait qu'il y ait eu si peu de jours de tournage à l'aspect très condensé et très, enfin, oui, très dense en fait du, du film. Puisque, enfin, même as, enfin, le format du film est court, mmh. 26 minutes, et, euh, et les paroles, on a l'impression qu'il n'y a, qu a pas de gras quoi, que on est sur du sur de l'essentiel euh, tout de suite. Donc sans doute que le fait d'avoir tourné en si peu de temps, finalement, a, a peut-être contribué à ça aussi. Ouais, peut-être, peut-être. Mais je pense qu'il est arrivé euh, aussi au fait de son propos, quoi. C'est-à-dire qu'il était euh, mûr pour le délivrer de façon littéraire. Et euh, voilà, c'est à un moment donné quand on a... Ouais, je pense que ça avait cristallisé et que du coup, euh, il en a profité pour... Euh, rendre les choses le, le plus explicite possible. Mais quand tu dis Cécile qu'il n'y a pas de grâce, c'est un peu comme dans son œuvre. D'ailleurs, elle est à l'essentiel. Euh, en une image, et là, en quelques mots, enfin il dit tout. Il avait des avis très tranchés surtout. Euh, parfois, peut-être un peu trop. Mais, euh, mais clairement, c'était quelqu'un qui se positionnait euh, assez euh, clairement. Quoi. Euh, une grande partie de, du film est tournée donc, dans un bourg de Mayenne, mm -hmm. on sent un, un attachement fort avec, euh, avec le lieu, euh, je trouve qu'il dit des choses euh, extrêmement fortes justement, et euh, euh, lucides sur, euh, sur le lieu, est-ce que c'est un retour, euh, est-ce que c'est un lieu d'origine, enfin de la famille, ou, ou est-ce que c'est un lieu qui a été, après Paris, je ne connais pas, Papier, papier. Ouais. Non, en fait, c'est un, un retour à la nature, mais pas dans un endroit qu'il connaissait, mais parce qu'il a été élevé euh, par sa grand-mère dans une maison assez similaire, euh, en lisière de forêt, euh, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et euh, donc, il est vraiment, vraiment imprégné par euh, cette, euh, cette enfance passée dans la nature, euh, aussi bien consciemment qu'inconsciemment. On retrouve beaucoup dans son œuvre, malgré que le graphisme soit un art assez urbain et, et les commandes... Euh, assez Urbaine, on retrouve beaucoup d'éléments de nature euh, comme des oiseaux, des arbres. Euh, bon, J'ai pas en tête tous les symboles, mais euh, voilà. Et puis en fait, il a, comme il est dit dans le film, euh, fini par être expulsé de Paris euh, dans les années 90, je crois. Et, euh, et il avait préalablement acheté cette maison qui était une ruine. Euh, il avait acheté une bouchée de pain, c'était en Mayenne, un département qui était pas forcément très très recherché par les touristes mais euh, mais euh, euh, voilà et donc du coup il, il a quitté Paris pour euh, s'installer définitivement dans cette maison euh, qui a vraiment fait son bonheur, euh, il s'est un peu marié à cette maison, c'était vraiment une ruine et comme lui il aimait beaucoup le, faire des travaux, les arts et traditions populaires, il a tout restauré par lui-même mais du coup il s'est un peu fait avaler par la maison. Et il a beaucoup délaissé euh, son activité artistique qui s'est quand même beaucoup euh, réduite sur les 20 dernières années de sa vie. Même s'il a créé des affiches jusqu'à la fin, en proportion, il en a sans doute créé euh, 10 fois moins ou 5 ou 10 fois moins que quand il était à Paris. Alors il y a évidemment la distance euh, aux commanditaire, au milieu et, et tout ça. Mais il y a aussi le fait qu'il ait été happé par cette maison et, euh, et par son quotidien, voilà. Merci. Non, prie. Dans le film, on voit son labo photo, enfin on voit des éléments de son labo photo. Est-ce qu'il l'avait véritablement réinstallé euh, à Hermès, ou il était posé dans cette pièce atelier Non, en fait, il a passé euh, vraiment 20 ans à dire tous les jours, il faut que je réinstalle mon atelier. <rire> et, euh, mais comme s'il y croyait, c'est-à-dire comme si le lendemain il allait l'installer. Et, euh, et finalement, non, il il, hum, il s'est débrouillé autrement pour faire des images. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez euh, surprenant de le voir parler euh, de ces images-là qui, qui quand même dataient au moment de la prise de vue, comme si c'était hier. Il y a comme une espèce de revival émotionnel du fait de filmer, d'aborder cette époque, de parler de ces images, comme si c'était euh, tout frais, alors que ça n'était pas tant que ça, en tout cas pour ce qui concerne une bonne partie des images. Mais bon, il a toujours été très créatif, ceci dit. C'est-à-dire qu'il euh, crée, mais autrement. Il crée, euh, bon, déjà dans, dans, dans tout ce qui est l'habitat, hein, tout ce qui est, euh, est euh, l'artisanat qui est lié à l'habitat, parce que c'était une maison du XVIe siècle, donc il fallait faire les choses dans les règles de l'art. Donc il y a toute une créativité qui s'est exprimée à ce niveau-là. Et, euh, et aussi, il faisait toujours des... C'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas encore sorties de son ordinateur, mais il a fait beaucoup de... Beaucoup de, de, de tests visuels, de, de, de, de collages, de, de, de choses euh, euh, en fait, qu'il faudrait encore exhumer. Oui, on en a quelques-uns, mais vraiment très peu dans l'exposition. C'est vrai, mais... c'est vrai. En fait, il faudrait euh, que je vous laisse aussi... Euh, parce que moi, je m'en suis rendu compte par la suite, en mm -hmm. fait. Parce qu'il a déjà fallu que je craque le mot de passe mm -hmm. de l'ordinateur. <rire> mais euh, j'ai retrouvé pas mal de recherches, finalement, assez récemment... Euh, dans le disque dur de son ordinateur. D'accord. Euh, voilà, je ne soupçonnais pas ce euh, se trouver mmh. là. Donc il reste une, une certaine matière euh, encore. Quand tu parlais, oui, de ce qu'il faisait pour, autour de cette maison, il y a la créations, par exemple, de ce four dont plusieurs oui. personnes nous ont parlé quand on a préparé l'exposition. Oui, bah, il, il fabriquait les tomates lui-même euh, avec son argile, avec ses propres fours de cuisson. Il faisait ça chaud avec le sable de la forêt. Les sols avec les pierres de l'arrière, c'était euh, ouais, très. Euh, roots. Et ça, on le retrouve dans la création de ces images. Enfin, il le dit dans le film euh, pour chaque image il y a l'idée de départ, il y a le croquis, et puis après, il y a tout le travail de réalisation. On avec euh, toujours du bidouillage euh, des créations d'objets. Euh, on le voit pour Affichiste en danger avec la création de la bombe. Dans le film, on voit pas, mais l'affiche le compagnonnage où il avait créé un faux socle, euh, dont euh, où euh, c'est un bloc de pierre dans lequel un homme s'extrait de la pierre. De -C il se sculpte lui-même qui se. Oui, c'est vrai, il a un côté très artisan. Bon, Il était amoureux des arts traditionnels, populaires, il était très manuel, euh, même avoir ses mains, euh, vraiment des mains d'artisan, de, d'ouvriers. Il était très agile de ses mains et, euh, et c'est vrai que dans sa création, on retrouve euh, cet aspect très tactile, très terrien, très ancré dans la matière, très matérialiste presque, euh, ouais, ouais, ouais, qui, qui le caractérise énormément. Alors, moi, j'aurais une question qui rejoint un peu celle de, de Lucas. C'était par rapport à enfin, ce, ce lien avec la nature. Parce que finalement, quand on fait des affiches, c'est pour être affiché dans la rue, donc plutôt en ville. Donc c'est un art plutôt urbain. Et dans tout le film, en fait, il y a ce fil autour de la, de la nature. On voit que c'est important. Il y a une scène... Enfin, ce plan que j'ai ai beaucoup aimé, on est dans la voiture, euh, les chats sur le capot, et puis on entend à la radio, euh, la COP21 est un grand succès, donc il y a cette espèce d'ironie aussi euh, un, peu, un peu tragique. Et on voit que c'est une place euh, essentielle. On a l'impression que quitter Paris, c'est une obligation, pour des raisons financières, mais en fait, finalement, euh, finalement pas, pas... Fin, c'est aussi un, un choix ou c'est... Bah, je pense que s'il avait eu le choix, il aurait sans doute gardé les deux vies. Hum. Il aurait gardé un atelier à Paris euh, et sa maison qu'il avait déjà depuis une dizaine d'années. Mais euh, de toute façon, c'est vrai qu'il aspirait à cette villa là et qu'il aurait sans doute glissé s'il si, avait pu vivre encore plus vieux. Il est évident de toute façon qu'il se serait... Euh, enfin voilà, il était amoureux de cette maison... Il voulait retrouver la nature, retrouver cette vie euh, voilà, proche, euh, proche euh, euh, des animaux et puis des, une certaine aussi vérité dans les gens qu'on a en province. Euh, non, c'est vraiment... Euh, il enfin, y a une part de choix bien sûr, enfin si c'est ça la question, il y a vraiment une part de choix dans le fait d'atterrir et de... Que ce soit cette maison-là, que ce soit une maison qui le dépasse complètement... Euh, voilà, c'est un peu une œuvre en elle-même, cette maison. Ouais. Sur le rapport à la ville, il y a aussi quelque chose qui m'a troublé depuis le début de l'exposition. Il n'en parle pas dans ses influences, mais je trouve qu'il y a un rapprochement avec l'univers de Jacques Tati, chez ton père. Ah on, oui. bon, il y a l'affiche « ciel », on est dans « trafic ». Ce film sur le salon de l'automobile d'Amsterdam euh, où ils doivent emmener une voiture qui n'arrivera jamais ou qui arrivera après la fin du salon et on a plein de scènes euh, de euh, voies voie rapides avec euh, le comportement des gens dans leur voiture et donc... Je... Ça m'a vraiment fait penser okay. à ce film. Et puis, il y a une, dans, on présente dans l'exposition, c'est une, une petite image qui n'a pas fait l'objet d'une affiche. Euh, c'est « Chantier interdit au public okay. ». Et donc, il y a une palissade. Et derrière, des immeubles modernes. Euh, et donc, la palissade monte au, au euh, 4-5e de l'image. Et on a juste une petite bande avec ces immeubles modernes. Et je pense que ça enfin, en tout cas en le regardant tu pourras peut-être m'en dire plus mais il habitait rue du Faubourg Saint-Antoine c'est la période où se construit l'Opéra Bastille il voit aussi tout ce quartier, toutes les mutations de ce quartier et il s'en désole peut-être alors clairement il se désole de l'embourgeoisement de Paris et de la, de la désertification des artisans du Faubourg Saint-Antoine et euh, du changement d'époque ça c'est sûr qu'il s'en désole euh... et concernant les références euh, oui il pointe euh, souvent l'absurdité du système dans lequel on est et euh, lui il me parlait très souvent du film euh, Brasil euh, le côté complètement absurde de, de, de l'administration euh... euh... maintenant il avait un côté très très terre à terre, il y avait le, le côté bon sens paysan et, et, et trouvait souvent que quand on s'en éloignait c'était pour le pire. Il y avait un côté très concret, enfin on voit bien dans les affiches quand il essaie, quand il traite une question un peu théorique ou abstraite, il le fait souvent avec des avec des, des objets enfin je sais pas quand il dénonce la précarité économique par exemple, c'est beaucoup en passant par les pièces de monnaie, la, les billets, enfin voilà et c'est vrai qu'on enfin il y a quelque chose peut-être qu'on aurait pu montrer plus dans l'expo, c'est aussi que c'était un photographe Vraiment. Euh, et que dans tout le fond de négatif, tout le fond de tirage qu'on qu qu a, euh, on voit qu'il se promenait dans Paris, qu'il prenait des, des, beaucoup de photos euh, des, des, des mutations en fait urbaines, euh, qui prenait aussi des... Des plaques, des plaques de, de, de rue ou des, enfin, des, des, la matière la, la, vraiment la matérialité aussi des villes en fait. Le, les murs de briques les, les palissades enfin, il y a ce côté vraiment aussi enfin, comme, comme à la campagne finalement montrer aussi la matière d'une ville et ses, et ses bouleversements enfin, dans les photos en tout cas c'est assez visible alors il avait sans doute son œil qui était orienté sur des objets et des thèmes précis Maintenant, c'est vrai que ça a trait aussi, je pense, à la nature du métier de graphiste que de formaliser et du coup de récolter euh, une banque d'images. Donc il y, y, y a les deux, quoi. Il y a à la fois le fait que ce soit propre métier de graphiste, mais après, c'est vrai qu'on retrouve des, des, des symboles très récurrents dans, dans, dans, dans ces affiches, euh, effectivement. Euh, les nuages, les murs, les... Bon, J'ai pas comme ça... En tête, euh, les fenêtres, euh, euh, le pavé, euh, ouais, souvent des, des, des, des matériaux très, euh, comment dire, proches des éléments. quoi. C'est-à-dire Même si on est dans la ville, ça reste la pierre, euh, le bois, le feu, euh, le, ouais, ouais. Oui, on le dit dans un des textes de section, c'est un homophobe. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a perçu, c'est les mois. Enfin, il y a toujours la relation à la construction, la main, euh, hein, le travail manuel. Ouais, et donc, ouais, non, encore une fois, on revient sur le côté analogique, terrien, euh, matérialiste, euh, euh, tactile, euh, sensible, euh, brut. Euh, c'est un autodidacte, donc. Euh, euh, il n'y allait pas par quatre chemins, je pense qu'il. Enfin, souvent, on dit souvent que faire simple, c'est le plus compliqué. Mais euh, c'est aussi une des nécessités du graphisme que d'être immédiatement euh, compris euh, et identifié. Et donc, il y a un impératif de, de, de synthèse et de simplicité qui correspondait bien à son esprit assez, euh, assez direct. Et euh... Ouais. Oui, ce n'était pas quelqu'un qui avait forcément des grandes théories, il avait un rapport très instinctif à la vérité. Merci. En fait, j'ai plusieurs questions. Euh, en fait, son expulsion, donc c'est à cause d'un manque de revenus dû à un manque de commandes Ou est-ce que le loyer avait augmenté euh, Et suite à ça, est-ce qu'il a cherché euh, d'autres ateliers possibles en ville, peut-être un peu plus loin Ou est-ce qu'il a tout de suite abandonné l'idée de la ville parce que c'était trop cher Et euh, est-ce qu'il a cherché aussi à vendre ses photos Puisque comme il était photographe et qu'il faisait même lui-même ses tirages... Ce qui devait être assez rare, enfin, il développait tout lui-même. Est-ce qu'il a cherché à vendre euh, ses photos Non, alors, euh, alors pour la première question, euh, je ne saurais pas vraiment répondre. Euh, je pense que comme il le dit dans le film, de toute façon c'est une constante euh, de tout temps. C'est-à-dire que plus on, on a un travail euh, culturel et artistique, et, et moins il sera moins il y aura des mannes de financement. C'est-à-dire plus on aura un travail commercial orienté vers le la vente, le commerce, le business, la publicité, plus il y aura des mannes financières importantes. Et plus on veut faire quelque chose de, de, de culturel, euh, d'idéologique, de personnel, et, et moins il y aura de réseaux financiers. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que certains artistes n'arrivent pas à casser le plafond de verre, mais ils se trouvaient déjà dans un secteur où pour faire euh, ce métier selon... Euh, la manière qu'il l'entendait, euh, il était en porte-à-faux avec de toute façon le, le, la société dans laquelle euh, on est. Euh, après, je pense que euh, c'est vraiment pas quelqu'un qui avait le sens du compromis. Donc euh, faire des courbettes, euh, réseauter, euh, c'était pas du tout son truc non plus, donc je pense que d'autres personnes étaient bien plus... Euh, à l'aise pour euh, aller chercher du travail, sourire, euh, rencontrer les gens qu'il fallait pour, etc. Je pense que lui, il était vraiment dans sa tour d'ivoire un petit peu, euh, dans ce qu'il savait vraiment faire le mieux. Il était entouré d'une garde rapprochée d'amis qui le soutenaient et qui l'aidaient, mais lui-même, il n'avait pas cette dimension stratégique de la, de la carrière. Et pour la deuxième question, euh, vendre ses propres tirages, euh, je pense que... À la fois, il n'a jamais eu suffisamment confiance en lui. Mais là, je parle un peu pour lui, euh, pour rentrer dans le champ des beaux arts ou dans le champ d'une expression purement artistique, parce que le, le graphisme il est toujours retranché derrière une commande ou un commanditaire. Et à la fois, euh, il n'était pas attiré par le monde de, des galeries, qui pour lui était un art euh, plus destiné à, à la bourgeoisie, en fait. C'est-à-dire. Euh, Faire une œuvre d'art, l'afficher en galerie, lui mettre un prix, faire un vernissage, le vendre à des gens qui ont les moyens de l'acheter, c'était pas un circuit qui le motivait. Donc à la fois, je pense que du fait qu'il était autodidacte euh, et engagé sur le plan sociétal, euh, et à la fois du fait qu'il n'était pas attiré par le réseau des galeries, euh, cette perspective ne s'est jamais, euh, euh, enfin, jamais été. Euh, pardon, Possible. Et après, moi, c'est vrai que j'aurais imaginé, quand il s'est installé à la campagne, qu'il développe euh, des facettes plus personnelles, moins, moins liées à la commande, euh, plus libres et peut-être plus en rapport avec la nature. Et il l'a fait. Et c'est vrai que c'est vrai que l'exposition ne le rend pas, on rend pas vraiment compte parce que voilà, les traces ne sont pas forcément toujours abouties non plus. L'exposition elle montre des objets qui sont finis, pas forcément des recherches. Mais euh, moi j'aurais pensé peut-être que dans ces, ces, ces, ces 10, 15, 20 dernières années, il ait réussi à, à mettre sur pied une démarche plus artistique et, et, et, et sans avoir besoin d'avoir recours à la commande. Mais, mais il l'a pas trop fait. Et je pense peut-être que c'est vraiment une question de peut-être d'origine sociale, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il n'avait qu pas cette culture de se présenter comme un artiste euh, euh, au sens euh, total du terme. Quoi. Mais bon, ça, c'est mon interprétation. Il pas le mot artiste. Donc, je, peux, je vois où vous voulez en venir. Oui, alors en plus, pour des questions de définition dans le film, effectivement, il n'aime pas trop ce mot-là. Mais au-delà de ça, mais bon, ça reste mon interprétation. Je pense qu'il ne s'identifiait pas à ce monde-là. Voilà, voilà. Une question peut-être, non <rire> bon, ben En tout cas, je. C'est pas vraiment une question. Okay. <rire> on, a, on a beaucoup parlé de l'œuvre de votre père et c'est justice, en effet. Moi, je voudrais. Euh, c'est pas une question. Je veux juste vous dire que, que votre film que je viens de découvrir là est magnifique. Ah, ben merci. Et, qui est, et que. Et qui lui rend justice, justement. Voilà, tout simplement. Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Et, et d'ailleurs, peut-être pour, euh, pour conclure, ce n'est pas votre premier film, ce n'est pas le dernier non plus. Est-ce que c'est un film complètement à part, ou est-ce qu'on retrouve des... Oui, c'est un film à part, parce que j'ai toujours été plutôt attiré par la fiction, et que ça, c'est un documentaire, mais c'est vrai que ça m'a donné envie de, de continuer dans le documentaire, parce que... Il y a une facilité de mise en œuvre qui est vraiment très agréable. Là, c'est un film que j'ai fait euh, tout seul, quoi, qui a été mixé par un ami, mais euh, tout ce qui est du tournage, de l'éclairage et de la prise de son, c'est un film que j'ai pu faire euh, complètement indépendamment. Et c'est vrai que cette légèreté, elle est géniale. Elle est, elle, est, elle est géniale, quoi. Elle est géniale euh, alors que dans la fiction, c'est tout de suite très très lourd euh, euh, pour préparer euh, la fabrication d'un film et pour le conduire à son terme. Donc euh, oui, c'est la première fois que je faisais un documentaire. Moi, j'avais déjà travaillé sur des documentaires pour d'autres personnes en tant que directeur photo ou monteur, mais c'était le premier documentaire et j'espère pas le dernier. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être conclure pour ce soir et remercier Julien Jean d'être venu jusqu'au bout du campus de Nanterre. <rire> Merci aussi beaucoup aux collègues de la... BU, <rire> qui nous ont accueillis ce soir au Pixel et, et au public qui est venu. Voilà, alors je rappelle peut-être juste, donc l'exposition est ouverte à la contemporaine du mardi au samedi de 13h à 19h et puis on continuera à avoir régulièrement des, des rencontres en, en soirée. La prochaine, c'est d'ailleurs mercredi prochain. À 20h30, au cinéma, Les Lumières à Nanterre, on recevra Alain Le Kernec et le réalisateur du film Colère d'affiche. Voilà. Merci. Merci, merci beaucoup.